Je le somme depuis que je suis seul Face au noir, j'fais deux au soleil Y'a yeah, dans mon verre que j'ai mon reflet Après deux ans, je l'ai vu de près Après l'orgasme, check les notifs, insta Ouais mesdames, suis instable, j'fume déjà et j'm'installe m'installe je m'échappe, Je j'en Prends une claque, moi j'suis up, mais nous deux c'est déjà un flop yeah, ici ne de ce K.A.O. Tout seul, ça me donne pas rond la mélodie, je l'entends Une hein, hein, chose hein, mmh. hey. en un boucle, pas comme avant, non. non hey. L'histoire c'est la même, excusez hey. pas la peine Un roi sans sa reine, sourire rempli de peine yeah. L'histoire c'est la même, t'excuser pas la peine hey. Un roi sans sa reine, sourire rempli de peine Un yeah. chute, ah, mensonge tu excelles quand tu caches ton tel Dans la chute, l'âme sur le fiel et on roule une pelle Pas ah, une fois mes deux, pas une fois heureux par les yeux hein? et je le sens depuis que je suis seul face au noir je le au soleil et dans mon verre que j'ai mon reflet après deux ans je l'ai vu de près et je le sens depuis que je suis seul face au noir je au soleil et dans mon verre que j'ai mon reflet après deux ans je l'ai vu de près depuis que je suis seul au soleil, hein, que j'ai mon reflet, je l'ai vu de près. Hein. to <laughs>